Yeah, Il a fait tellement de choses pour nous, il, il mérite notre action de grâce. N'arrêtez les n'arrêtez. Avec le psaume 66, avec ce psaume, nous allons dire combien de fois il mérite notre adoration, combien de fois nous devons pousser des cris de joie vers notre Seigneur. Le psaume 66, du verset 1 au verset 8. Et je lis ce psaume. Pousser, je vais dire poussons, poussons vers Dieu des cris de joie. Nous tous habitants de la terre, chantons la gloire, de notre, la gloire de son nom. Célébrons sa gloire par nos louanges. Disons à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Alléluia. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venons et contemplons les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une, en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouissons en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne se lèvent pas. Peuple, bénissons notre Dieu. Faisons retentir sa louange. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Car comme la Bible dit, car ce somme, comme le somme le dit, il est redoutable. Toutes ses œuvres sont redoutables. Oh, notre Dieu est redoutable. C'est parce qu'il est puissant, redoutable que ses ennemis le flattent. Ses ennemis ne peuvent que le flatter parce qu'il n'y a pas un Dieu comme lui, parce qu'ils ne peuvent pas se comparer à lui. Oh, what shall I render? Que puis-je te dire, Seigneur? Pour te témoigner ma reconnaissance Que puis-je te dire pour te témoigner ma reconnaissance Seigneur Oui, dix mille ans ne suffiront pas pour te dire merci Dix mille ans ne suffiront pas pour te dire mon action de grâce Dix mille ans ne suffiront pas pour te dire combien de fois je te suis reconnaissant ton père Dix mille ans ne suffiront pas pour, que, pour dire ce que tu as fait pour moi Parce que ce que tu as fait pour moi est très grand Et on se soit encore je veux t'adorer avec les adorateurs et les adoratrices sur cette plateforme, Père. Nous venons ce soir pour te rendre gloire. Oui, Seigneur, tu es redoutable, tu es puissant. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Oui, Seigneur, nous chantons en ton honneur parce que nous ne voulons pas chanter pour d'autres dieux. Ne voulons pas chanter pour d'autres dieux. Nous ne connaissons pas d'autres dieux. Tu es le seul unique Dieu que nous connaissons. Oh éternel, sois béni. Oh Père, sois béni. Oh non. Vendredi, nous venons te dire, Seigneur, reçois notre action de grâce, reçois notre louange, oh père, reçois notre reconnaissance, papa, reçois notre action de grâce, car tu es notre Dieu, car nous savons que toi seul es Dieu. est Dieu. C'est devant toi que nous nous, nous prosternons ce soir. Pendant une heure de temps, nous voulons nous prosterner devant toi. Nous voulons reconnaître que tu es le seul Dieu. Sois béni, Seigneur. Oh. Oh, oh, he has done so very much for me. Il a tellement fait pour nous. Il a tellement fait pour nous. Je suis sûre et certaine qu'il a fait quelque chose pour toi, Doratrice. Je suis sûr que le Seigneur, aujourd'hui même, a fait quelque chose pour toi. Parce que ce n'est pas le réveil qui t'a réveillé ce matin. Ce n'est pas les, les, les chants des oiseaux qui t'ont réveillé. C'est lui-même, lui-même, le Dieu Tout-Puissant qui t'a réveillé. Et pour cela, nous allons le bénir. Oh Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Éternel. Pour toutes tes œuvres, oui, mon âme, bénis ton nom, ô oh, Jésus, oh, pour ton salut, oh, reçois. Ma reconnaissance Ô éternel Pour toutes tes œuvres Oui mon âme Ô béni ton nom Oui Jésus ô, Pour ton salut Ô oh, reçois ma reconnaissance, ô oh, reçois ma reconnaissance, ô oh, éternel. Pour toutes tes oui, notre Dieu fait des œuvres, des choses extraordinaires dans nos vies. Notre Papa, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a la droite puissante, la droite élevée, fait des choses. C'est pour cela que notre âme veut le bénir ce soir. Oh, Jésus, oh, pour ton salut, lui reçois ma record. « Naissance, oui, je te suis reconnaissante, Père. Je suis rentrée cet après-midi ce soir. J'étais esténuée. J'étais vraiment esténuée. » Seigneur, mais tu m'as restauré, tu m'as, je ne sais pas comment tu as fait, mais tu as cette manière d'agir, père, ben, que toi, dont toi cela le secret. Et Seigneur, je veux te dire merci, je veux bénir ton nom, je veux célébrer ton nom, je veux te rendre, oh, je te suis totalement reconnaissant. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, oh, Seigneur, oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, oh pour toute bonté, je suis reconnaissante, oh oui, chaque situation, tu ne failles jamais, oui, oh Seigneur, tu ne failles jamais, pour toutes tes actions pour tout ce que Seigneur tu des, tout ce que tu décides de faire, tu le fais, tu ne faillis jamais pour tes bontés dans ma vie je ne me tairai pas pour tes bontés dans ma vie, je ne peux pas oublier tes bontés dans ma vie, je ne peux pas oublier ton, ta compassion pour moi, je ne peux pas oublier ton amour pour moi, Père, tu me l'as dit tu dis, si une mère a, oublie son enfant, moi léternel je ne t'oublierai pas, et pour cela je veux bénir ton nom, oh je veux te dire merci, je veux bénir Seigneur, je veux élever ton nom. Je veux te rendre grâce. Oh Yahweh, sois élevé. Sois adoré. Je veux bénir ton nom, Seigneur. Oh, nous venons ce soir encore. Nous venons ce soir te bénir. Oh, les, tes enfants sont là. Tes enfants, tes filles, et tes, tes, tes, tes filles et tes fils sont là sur cette plateforme. Tes filles et tes enfants que tu aimes, d'un amour inexplicable, sont là ce soir pour te témoigner aussi leur amour, pour te témoigner aussi leur reconnaissance. Reconnaissance, Seigneur, nous sommes là en ce vendredi. Nous voulons Père, et lever ton nom. Nous voulons, Père, dire que tu es Dieu. Nous sommes sortis de nos maisons ce matin. Nous avons pris des véhicules. Que c'est nous qui avons conduit. Nous avons pris des transports publics. Nous avons pris des taxis. Seigneur, nous n'avions pas le contrôle. Même quand c'était nous, le volant était dans nos propres mains, nous n'avions pas le contrôle. Parce que, Seigneur, en une fraction de seconde, quelque chose. Mais toi, tu nous as guidés. Tu as conduit. Le oh Seigneur, je te bénis ils sont allés à l'école, ils sont rentrés Seigneur, oh Éternel oh quel est, quel, quel, ce Dieu ce Dieu qui nous fait grâce jusqu'ici la Bible dit hey, Bénézé, tu nous as toujours secouru Éternel, je veux te bénir oh Seigneur je veux te bénir, je veux te célébrer oh Yahweh, élevé élevation à toi, gloire à toi honneur puissance à toi je parlerai de ta bonté oui, de ta fidélité Je dirai tout haut, oh, tout haut, oh, tout haut oh, Ce que tu as fait pour moi Je proclamerai, oui, la gloire de ton nom Je parlerai, oui, je parlerai De ta bonté, oh, de ta fidélité Oui, je dirai tout haut, oh, tout haut, oh, tout haut oh, ce que tu as fait pour moi, hein? oui, je proclamerai, oui, la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de garder confiance, tu me dis toujours, ma fille, garde-moi. Tu me dis toujours, ne détourne pas ton regard, ne regarde ni à gauche ni à droite. Oui, Seigneur, tu m'as montré ta fidélité, tu m'as montré ta bonté, tu m'as montré ton amour que je ne mérite même pas, Seigneur. Oui, Père, et je veux te dire merci. Je parlerai de ta bonté, oh, de ta fidélité. Oui, je dirai tout, oh. Tout haut, oh, oh, oh, tout haut, oh, ce que tu as fait pour moi, papa, je proclamerai, oui, la gloire de ton nom. Oh, je parlerai, oui, je parlerai de ta bonté, oh, de ta fidélité. Je dirai tout haut. Oh, oui, tout haut, oh, oh tout haut, oh, oui, ce que tu as fait pour moi, yaya. Ya, oui, je proclamerai, oh, la gloire de ton nom, oui, ce somme que nous avons lu, le somme 66, verset 2, dit, chantez la gloire de son nom. Célébrer sa gloire par vos louanges. Oui. Nous devons célébrer la, la gloire de notre, le nom de notre papa. Parce que son nom n'est pas comme le nom que nous trouvons partout. Son nom n'est pas le nom, ce n'est pas Bouddha. Son nom n'est pas, euh, je ne sais quoi. Oui, son nom est le nom le plus puissant. Son nom est le nom le plus merveilleux. Son nom est le nom qui ouvre les portes qui sont les plus, qui sont hermétiquement fermées. Son nom est le nom qui est au-dessus de tout nom. Son nom, n'est ne, pas comparable aux autres noms. Oui, Seigneur, nous voulons que toi, que ton nom est et nous voulons chanter la gloire de ton nom. Oui, gloire à ton nom. Oui, gloire à ton nom. Gloire Gloire, gloire à Gloire l'agneau. Gloire Oh Gloire ah, La À Jésus, nous savons que nos mots sont faibles, nous savons que nos voix ne peuvent pas ce que nous devons vraiment te dire, nous savons que Seigneur nous sommes limités, mais Seigneur nous croyons en ton Esprit. -Saint. Nous savons que c'est ton Esprit qui vient te se saisir de nos faiblesses. C'est toi même qui vient te joindre à nous pour que cette adoration te plaise. C'est toi qui vient te joindre à nous pour que cette adoration monte vers toi. Nous ne pouvons que nous tenir devant toi et faire avec action et avec dans la foi. Lever, ouvrir nos bouches. Et et dis que tu es notre Dieu. C'est tout ce que nous pouvons faire. C'est ce que tu nous demandes. Nous, nous, nous, nous, disposer. Et tu fais le reste. Et tu fais le reste. Parce que l'adoration ne peut pas adorer si toi tu ne viens pas te joindre à nous. Ne pouvons pas t'adorer parce que nous sommes faibles. Nous sommes des saints pécheurs. Éternel, soit béni. Oh, Éternel, mon âme te loue. Mon âme te célèbre. Mon âme t'adore. Béni sois-tu Seigneur. Oh, Yahweh. Éternel, mon âme veut te glorifier. Oh Seigneur, tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur, tu mérites ce temps Tu mérites que nous passions, Seigneur Une heure avec toi dans tes parvis Chaque 21 heures Tu le mérites, Papa Tu mérites, que Seigneur, que nous passions plus une heure Mais tu as été tel tu es tellement compatissant Tu nous as seulement demandé une heure Sinon, Papa, c'est plus d'une heure que tu mérites de notre part C'est plus d'une heure que tu mérites de notre part Mais tu nous, tu sais combien de fois nous sommes faibles Tu nous demandes, tu nous dis Une heure seulement suffit Oh, qui est comme toi, tu n'es pas comme les autres dieux Non, non, non, non, non, tu es le suprême Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant, oh Seigneur Il mérite, tu mérites La gloire Oh, et tout honneur. Oui Je lève les mains Pour t'adorer Et je bénis ton Nom, oh, tu mérites La gloire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 il n'y a point de dieu comme toi oui car tu es grand papa tu fais de si grands miracles il n'y a point de dieu comme toi nul n'est comparable à toi oui nul n'est comparable à notre dieu nul n'est comparable nul n'est comparable à notre dieu il est unique il est le dieu incréé il a créé tout ce qui existe sur cette terre il a créé même ce que nos yeux ne voient pas l'univers visible et invisible vient de lui il est au-dessus de tout il est incomparable, il est indescriptible, parce que nous ne pouvons, nous ne pouvons pas le décrire, il est incomparable, il est insondable même les océans que nous croyons profonds, la Bible nous dit qu'il a mis une porte à la mer, c'est lui qui a mis une porte à la mer, mais quelquefois quand on lit la Bible, on se dit, mais qui est ce Dieu parce que quand on lit certaines, certaines choses, on dit, waouh, mais ce Dieu comment on peut mettre une porte à, la, à une mer, mais lui seul il a fait, lui seul il a fait, il a il a, il a mis des limites, il a dit à la mer, tu ne, te dé, tu ne dépasseras pas cette limite on nous parle de global warming oui, c'est une réalité mais le Seigneur, il a la capacité d'arrêter ce global warming il a la capacité de, de, de bloquer, d'empêcher oui, d'empêcher de, les glaciers de fondre mais c'est parce que nous-mêmes nous sommes, nous, sommes, nous, nous, nous, ne sommes pas de, nous ne sommes pas bien que le Seigneur laisse faire oui Seigneur, tu es tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Nul n'est comparable à toi. Oui, nul n'est comparable à toi. Nul n'est égal à lui. Nul ne peut t'égaler, père. Oh, on a entendu parler de certains, des régions. On a entendu parler. Il y a tellement de personnes qui sont venues, qui ont dit ils sont puissants. Ils font ceci, mais Seigneur, comme la Bible le dit, il suffit qu'un vent chaud passe. Comme une fleur, ces personnes-là sont parties. Mais toi, éternel, le rocher des âges, aïe, aïe, aïe, Seigneur, tu es celui qui demeure d'éternité en éternité. D'âge en âge, c'est pour ça que la Bible t'appelle le rocher des âges. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui est, celui qu'on ne peut pas contenir. Celui qu'on ne, ne peut même pas mesurer. Qui peut se tenir devant toi et puis te mesurer, Père Personne, personne papa C'est pour ça ce soir Nous voulons tout simplement reconnaître que tu es Dieu Nous voulons Seigneur Quand les mots nous manquent Seigneur Quand les mots me manquent, je dis Seigneur tu es Dieu Tu es Dieu cela suffit je ne veux pas aller parce que mes mots ne sont pas... Su je n'ai pas le verbe nécessaire, la capacité de te décrire. Je n'ai pas la capacité de dire qui tu es, comment tu es et comment tu opères. Je ne suis, je suis incapable de le faire. Mes simples mots, c'est pour te dire, Père, lui, tu es mon Dieu. Lui, tu es mon Seigneur. Lui, tu es mon Papa. Et je te dis, je te suis reconnaissant de ce que tu es. Jette ton regard sur moi pour faire de moi ta fille, pour faire de moi ta servante, pour faire de moi, oh Seigneur, ton esclave comme tu le veux papa, quand tu veux, où tu veux, c'est ce qui importe, et en ce soir, nous voulons te bénir, nous voulons te bénir, oh Seigneur, viens prendre ta place, Oui, viens prendre ta place, oh Jésus, nous t'élevons, nous t'élevons, oh Seigneur, que tous les autres noms disparaissent, ce soir, nous allons dire que tous les autres noms disparaissent, oui, que tous les autres noms disparaissent Oh, tant qu'il y ait qu seulement toi Que tous les autres noms disparaissent Que tous les autres noms Les noms dans lesquels on nous, a, on nous a élevés Dans les, les noms, est où, on, où on, est, on a grandi Les noms qui ont, sur lesquels nos familles ont été fondées Que tous les autres noms disparaissent Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi Que tous les autres noms disparaissent Oh Jésus, prends ta place. Oh Jésus, Jésus, prends ta place. Oui, viens prendre ta place dans nos vies. Viens prendre parce que c'est toi seul que nous voulons. Nous ne voulons pas d'autres dieux. Nous ne voulons pas d'autres dieux. C'est Dieu que tu... C'est Dieu qui aujourd'hui sont et demain qui ne sont plus. Nous ne voulons plus de ces dieux. Ces dieux qui sont dans des rivières. Ces dieux qui sont dans des rivières. Qu Il suffit que la rivière tarisse. Ces dieux meurent. Il suffit que la rivière... Tariste, ces dieux meurent. Ces dieux qui sont dans les forêts. Il suffit qu'un feu dévorant rentre dans cette forêt. Ces dieux-là meurent. Oh Seigneur, c'est toi ce dieu que nous voulons. C'est toi ce dieu que nous voulons. C'est toi le dieu des dieux que nous voulons. Le dieu d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ce dieu-là. Le créateur du ciel et de la terre. Celui qui, qui fait de la terre son marche-pied du, du ciel, ton trône, son trône. C'est ce dieu-là que nous voulons. Nous ne voulons pas les autres dieux. Nous ne voulons pas les autres dieux. Non, non, non, non, non, nous ne voulons pas. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons chanter. Et c'est toi que nous voulons bénir. C'est toi que nous nous levons le matin. Nous voulons dire oui, c'est le Dieu El Shaddai qui m'a réveillé. Le soir, nous voulons dire oui, c'est celui qui nous a secoué tout au long de cette journée. Seigneur, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Oh Seigneur, nous te bénissons. Oh Seigneur, nous te levons. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom. Père, Adonai, tu es grand. Adonai, tu es grand. Oh, mon âme veut te bénir, oh Rakambashiri dekende kora, oh dekende shiri dekinta kora, dekinta kora, kambashire dekinta kora, oh Oh seigneur adoration à Jésus Christ il mérite oh mon adoration adoration adoration oui, à mon sauveur Il mérite, oh oui Oh, mon adoration Magnificence, magnificence Oui, à l'éternel Il mérite, oh oui la magnificence, exaltation, exaltation, oh ah, mon sauveur, il mérite, oh oui, mon adoration, oh tu es le Dieu. fait pour moi, mon Dieu, est trop grand. Oh, tu mérites, oh oui, mon adoration, oui, tu, ce que tu as fait pour moi est trop grand. Ce que tu as fait pour moi est trop grand. Oui, le puits dans lequel tu allais me tirer, Seigneur. Si ce n'est pas toi, ce, si ce n'est que toi, personne ne pouvait aller, personne ne pouvait me savoir que j'étais dans ce trou, Seigneur. Le puissant vin, ce puissant eau dans lequel tu as étendu ta, ton bras, fort pour me secourir, pour me retirer, Seigneur, ce puits-là, c'est toi seul ce qui pouvais le faire. Oh, Seigneur, la disgrâce dans laquelle tu allais me ramasser, Seigneur, pour me laver, pour me faire sur la table des grands, toi seul a été oh, ce que tu as fait pour moi est trop grand. Ce que tu as fait pour moi est trop grand. Tu as trop fait pour moi, Seigneur. Et, et, et le plus et ce qui est c'est ce pas encore fini, tu n'as pas encore fini de faire, c'est pour ça Seigneur, ce soir encore je veux élever ma voix pour dire tu mérites mon adoration, tu mérites ma louange, tu mérites ma... que je prenne un temps, une heure, que je dépose tout et que je vienne passer une heure à tes pieds pour t'adorer, pour te célébrer, pour te dire oui, oui Seigneur tu es mon Dieu, oui tu mérites. Oui, tu mérites, Seigneur. Oui, tu mérites la louange. Oh, Seigneur, ce que tu fais pour tes enfants est trop puissant. La guérison que tu donnes, la guérison que tu, que tu permets dans les corps, lui, la restauration des âmes, lui que tu fais chaque jour. Oh, Seigneur. Oh, tu laves, Seigneur. Tu la déclare que notre coupe déborde. Tu nous laves. Tu nous, tu nous laves. Tu nous mets. Tu nous sanctifies et tu nous propulses, Seigneur. Et cela, pas même lorsque nous ne nous le méritons même pas ce n'est pas parce que nous faisons quelque chose c'est parce que nous que tu le fais tu le fais parce que tu es dieu et tu es amour nous ne faisons nous ne méritons rien absolument rien nos louanges notre adoration de une heure ne peuvent pas payer pour ce que toi jésus christ tu as fait à la croix rien de ce que nous faisons ne pourra égaler jamais oh ça sera même de la prétention de penser que parce que je sais, mon Dieu, il doit me bénir. Non, non, non, non, non. Tu nous bénis parce que tu es amour. Tu nous bénis parce que tu ne sais que donner. Tu nous bénis parce que tu ne sais que bénir. Tu nous bénis parce que la Bible dit, il n'y a aucun homme d'iniquité en toi. Il n'y a rien de méchant en toi. Tu n'es pas méchant. Tu n'es pas ténébreux. Tu bénis parce que tu ne sais que donner. Et pour cela, Papa, nous voulons te célébrer. Et pour cela, Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Sois élevé Seigneur, sois adoré, mon adoration est pour toi ce soir, oh Seigneur, mon adoration est pour toi ce soir, oh tu connais, tu savais le plan des de, de, de gens de la famille, ils avaient programmé beaucoup de choses, on ne devait pas, on devait adorer d'autres choses, mais toi dans ta grande, dans ton grand amour, amour, tu nous as détourné de ces choses, pour nous déposer à tes pieds, pour que nous nos genoux, se genoux fléchissent seulement pour toi. Que notre langue seulement confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu, comme la Bible dit. Oui, Seigneur, c'est une grâce. Une grâce. Et nos enfants aussi. Et nos enfants aussi, Seigneur, te serviront. Et nos arrière enfants nos petits, nos descendants, Seigneur, te seront totalement dédiés. Parce que c'est toi qui es le Dieu. Si les autres ont voulu, Père, ben, nous, à partir de nous, c'est toi seulement que nous connaissons. Et nous voulons te rendre Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Oh honneur, puissance, magnificence à toi. Oh gloire à toi. de Kura Kamba de kura kamba de Oh Seigneur. Oh Jésus. Nous te bénissons. Oh Jésus. Nous te proclamons roi. Oh Jésus. Nous te confessons que tu es notre Dieu. Ô oh Jésus, tu es notre Seigneur. Sois béni, sois élevé, sois adoré, sois magnifié. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, notre roi. Béni sois-tu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Adorateur, adoratrice, que le Seigneur soit béni et puisse se glorifie encore dans chacune de vos vies nous allons faire un petit partage avant de continuer le temps d'adoration nous allons prendre le livre de Jude Jude 1 le verset 20 le verset, le verset 20 et 21 donc Jude 1 20 à 21 je lis la parole de Dieu pour vous bien aimés vous en vous même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Donc je relis, c'est Jude 1, 20 à 21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Cet Esprit de Dieu, viens, toi qui m'as donné cette, ce, ce passage tout au long de cette semaine, viens encore ouvrir mon, mon, mon esprit pour que nous puissions, moi et tes, tes, tes serviteurs, tes servantes connectées, nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour nous en ce soir, au nom de Jésus. Ce passage, c'est depuis le lundi que, euh, que je suis tombée, je, je, que je l'ai découvert. Et toute, toute cette semaine-là, j'ai passé tout mon temps à méditer parce que ça m'a vraiment touchée. Ça m'a vraiment touchée et ça m'a la, la, ça, ça ça, ça, ça boostée, ça m'a vraiment boostée ce, ce, ces, ces deux versets. La Bible nous dit que nous devons... Quand nous lisons le livre de Jude, bon, c'est juste un chapitre, Jude parle de, du comportement des, des, des impies, comment est-ce que ce, les, les gens qui sont... Euh, le comportement des hommes qui, sont, qui ne sont pas dans la vérité, ceux qui ne sont pas en Christ, leur comportement, comment ils se sont pervertis, comment est-ce qu'ils se sont détournés, ils ont laissé leur désir, la chair prendre le dessus. Et, il, et à, à partir du verset 20, il dit « Mais vous, mais à partir du verset 17, il a commencé à, à s'adresser à nous, les bien-aimés de Dieu. Il a commencé à nous parler, nous, après avoir parlé du comportement des autres et ce que, ce que leur comportement va attirer sur eux, sur, sur, sur leur vie. Mais à partir du verset 17, il dit « Mais vous, vous, mais vous bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées. » Donc, il commence à nous parler, nous. Et au, au verset 21, il dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiants. » Nous devons nous édifier. Nous devons nous bâtir. Et j'ai lu, lu ce qui m'a vraiment poussé. Quand j'ai lu ce verset en anglais d'abord, et ce qui m'a, la, la partie anglaise dit, il dit, vous-même, édifiez vous-même sur votre sainte en priant dans la version anglaise. On dit, en priant dans le Saint-Esprit. Pray in the Holy Spirit. Il dit, pray in the Holy Spirit. Et la version, la, la, la traduction française dit, priez, priant par le Saint Esprit, mais les Anglais disent priez dans le Saint Esprit. Et j'aime beaucoup plus la version anglaise qui dit prier dans le Saint Esprit, parce que c'est en priant dans le Saint Esprit, c'est si à on prie dans le Saint Esprit, ça dire que nous sommes dans, nous sommes inclus, nous sommes à l'intérieur du Saint Esprit. cest à dire que nous nous déposons dans le Saint Esprit. Parce qu'il dit, il nous, il dit que nous conseille de nous édifier, il nous conseille de nous bâtir. Et en anglais, il dit build yourself up, c'est-à-dire bâtissez-vous. Bâtissez c'est la même, c est, c est, c est, édifier, c'est se ce bâtir. Donc, il dit, bâtissez-vous, fortifiez-vous, transformez-vous. Euh, Comme on appelle Fortifiez-vous, bâtissez-vous. Changez, euh, partez d'un de, de, de point A à un point B. En priant, en, en vous, en vous... Sur vous, votre, votre sainte foi, en nous basant sur notre sainte foi, la foi que le Seigneur nous a donnée, nous devons nous bâtir en nous appuyant sur cette foi-là, la foi que nous avons reçue depuis notre baptême, cette foi qui a fait que nous avons franchi le pas pour aller nous, pour accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur et qui nous a conduits au baptême. Nous devons nous bâtir, nous devons nous édifier en nous appuyant sur notre foi lorsque les difficultés viendront lorsque nous serons en face d'une difficulté ou d'une incompréhension, où nous allons nous, nous allons nous poser des questions et nous ne trouvons pas des réponses. Parce que comme ma grande soeur Catherine l'a dit, l'a posté la dernière fois, elle a fait un poste pour dire, laissez Dieu, euh, laissez Dieu, Dieu n'est pas obligé de nous dire tout. Laissez Dieu être souverain. Et effectivement, le, le Seigneur n'est pas oublié de nous dire tout. On peut lui poser des questions concernant les difficultés que nous vivons. À lui de nous répondre, à lui de se taire. Mais tout ce que nous devons faire, c'est de nous appuyer sur notre foi. La foi que nous avons reçue. La foi que nous nourrissons tous les jours. Et le, Jude nous dit de nous appuyer dans cette foi. Mais en nous mettant en, en, dans l'Esprit Saint, en nous déposant dans l'Esprit Saint, en priant dans l'Esprit Saint, en priant dans l'Esprit, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui va venir nous fortifier. Nous ne pouvons pas nous bâtir. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. La Bible dit que nous ne pouvons pas faire pousser un grain de, notre cheveu, de nos cheveux. C'est le Saint-Esprit. Et nous devons tout faire en nous déposant dans le Saint-Esprit. Si nous n'entrons pas, pas dans une amitié sincère, un corps à corps avec le Saint-Esprit, nous, nous ne pouvons pas nous bâtir. Nous ne pouvons pas nous, ne pouvons, nous rester des chrétiens. Qu'allons, qu'allons, qu'allons est toujours nourri à la mamelle, comme les bébés chrétiens. Nous allons toujours dépendre. Des gens, c'est vrai. Nous avons besoin de la prière de, de, de, du corps du Christ. Nous avons besoin de la prière de, de, de, du frère, de la soeur. C'est pour ça que c'est pour nous demander toujours dans une assemblée de prière. Mais nous ne devons pas toujours être des bébés spirituels, toujours en train de dire mon frère, prie pour moi, ma soeur, prie pour moi, mon pa papa, prie pour moi, maman, prie pour moi. Toi-même aussi, tu dois prier pour les gens. Il faut que toi aussi tu arrives à prier pour les gens un jour. Donc mais, hein, pour, pour pouvoir arriver à cela, il faut, avoir un, il faut être dans le Saint-Esprit, comme la Bible nous dit. Il faut être dans le Saint-Esprit. Il faut inviter le Saint-Esprit. Il faut être dans une amitié sincère avec lui. Il faut chercher à découvrir le Saint-Esprit. Il faut chercher à le découvrir et il faut chercher à, à, à, à, à, à, à, à, à l'aimer. Parce que le, la, le, le, le verset continue, verset 21, en disant « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » C'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à nous maintenir dans l'amour de Dieu parce que nous sommes des pécheurs. Nous sommes prompts à pécher. Euh, euh, le, Somme 80, le Somme 51 David dit, été, je suis péché, j'ai été conçu dans le péché, je suis né dans le péché. Le péché est inclus en nous. Et si nous ne, si nous ne, nous ne restons pas dans le Saint-Esprit, nous allons pécher tout le temps. Nous allons pécher. Jésus nous a dit que c'est le Saint-Esprit qui nous, qui nous fera euh, qui, qui nous converra du péché, du jugement et de la justice. Si nous ne sommes pas dans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas recevoir. Il va, le le Saint-Esprit de temps en temps va venir, nous, va knocker à la porte de notre cœur pour dire ce que tu as fait là, c'est mauvais. Et nous allons le repousser. Mais si nous sommes dans le Saint-Esprit, il va nous aider à nous maintenir dans l'amour de Dieu. Jésus a dit, si vous m'aimez, faites ce que je vous demande de faire. Faites ce que je vous demande de faire. Donc, si nous voulons rester dans l'amour de Dieu, c'est en obéissant au, au, au principe de Dieu, en obéissant, en aimant Dieu de tout notre cœur, toute notre âme notre esprit, et en aimant le prochain comme nous-mêmes. Parce que c'est ce, à cela que le Seigneur nous appelle. C'est le jugement, l'amour de Dieu, c'est cela. Parce que comme euh, je crois que c'est Saint Jean qui dit « Tu ne peux pas dire que tu aimes ton frère Dieu et haïr celui que tu vois ». Donc, c'est un pour pouvoir rester dans l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons rester dans l'amour de Dieu. C'est avec le Saint-Esprit que nous pouvons rester, demeurer, chercher à plaire à Dieu. Laissez, taillader, laissez le Saint-Esprit taillader le vieil homme. Laissez le Saint-Esprit consumer, taillader, découper le vieil homme pour que nous puissions parvenir à cette sainteté à laquelle Dieu nous appelle. C'est dans le Saint-Esprit, pas en dehors de lui, pas loin de lui, pas de temps en temps. Pas de temps en temps, quand ça chauffe et qu'on a besoin d'entendre une parole de révélation, qu'on va convoquer le saint on va le convoquer comme s'il est notre ami pour dire, viens, Esprit Saint, viens me parler, viens me dire pourquoi est-ce que euh, pourquoi est-ce que cette situation ne va pas. Non, c'est continuellement, c'est en étant ami avec le Saint-Esprit que lui-même, il va venir de. Quand il, ça lui plaira, nous révéler les choses qui sont cachées, comme il le dit dans Ézéchiel, euh, invoque-moi. Donc nous devons rester connectés, nous devons être tout le temps dans le Saint-Esprit. Nous devons être tout le temps, prier, parce que c'est Romain, lui, qui nous dit que lui, le Saint-Esprit, il vient prier pour en nous par des gémissements ineffables, parce que nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas prier, c'est lui qui se joue en nous, et il prie au-dedans de nous, il prie par des gémissements ineffables. Et si nous, nous, nous, nous, nous ne nous connectons pas à lui, nous, nous, nous ne l'invitons pas, il ne viendra pas, parce que c'est un gentleman. Si nous ne l'invitons pas, nous, nous, nous ne le courtisons pas, nous devons courtiser le Saint-Esprit. Jésus, Jésus nous courtise, mais le Saint-Esprit c'est nous qui devons le courtiser. Jésus est mort à la croix pour nous. Il a accepté, il a dit « Père, j'irai ». C'est lui, lui Jésus il prend tout sur lui, mais le Saint-Esprit c'est nous qui devons le courtiser. C'est nous qui devons lui dire, nous, nous voulons te connaître C'est nous qui devons lui dire, Jésus, suis esprit de Dieu, viens C'est nous qui devons lui dire, cet esprit, je t'ouvre la porte de mon cœur saint esprit, j'ai besoin de toi Il est souverain, il est là, il regarde Il plane toujours Puisque depuis le commencement du monde, il planait Il plane toujours, il est toujours là Mais c'est à nous de l'inviter Si nous ne l'invitons pas, il ne viendra pas il va venir de temps en temps parce qu'il est amour. Il viendra nous sauver. Il viendra nous tirer de certaines situations. Mais il nous laissera aussi dans des certaines pour, pour nous ouvrir les yeux. Nous devons prier dans le Saint-Esprit. Nous devons regarder notre foi. Nous devons regarder notre foi. Notre foi est, est, est, est, est, est, notre, est, notre, est notre joyau. Notre foi, c'est notre, notre bijou. Notre foi, c'est notre bijou. Nous devons chérir, nous devons entretenir cette foi-là. Nous devons l'entretenir, de sorte qu'elle puisse grandir. C'est vrai que nous ne devons pas nous sentir très hautain par rapport à ceux, à ceux qui ne croient pas, comme on aime souvent le faire. Oh, c'est un pécheur. Oh, il ne va pas à l'église. Oh, non, non, non. Ce n'est pas cela que le Seigneur nous appelle. On doit entretenir notre foi tout en priant pour les autres. Mais notre foi est très, très, très importante, de sorte que. De, de, de, de, en tel enseigne que nous ne devons, nous devons pas laisser les choses venir toucher cette foi-là. Nous ne devons pas laisser les choses du monde ou bien les situations bizarres venir toucher cette foi. Nous devons entretenir notre foi. Nous devons la chérir. nous devons la cultiver, nous devons la, la, la, la nettoyer de sorte qu'elle soit toujours là pour nous fortifier. Parce que c'est Dieu qui donne la foi. Mais nous devons faire notre part. Nous devons appliquer. L'amour, nous devons aimer Dieu, nous devons aimer, nous vivre dans le Saint-Esprit. Et que vraiment ce soir, que le Saint-Esprit nous aide vraiment à prier en Lui. À prier en Lui. Nous devons vraiment être amis du Saint-Esprit. Nous devons être amis du Saint-Esprit. Nous devons être amis du Saint-Esprit. Il y a l'histoire d'un de, de, père, euh, Père Alter, qui a fait beaucoup de miracles, beaucoup de, beaucoup de miracles en Côte d'Ivoire. Il raconte dans son livre que quand il a commencé son ministère, quand il a commencé en tant que prêtre, il priait, il était Jésus, Jésus, je t'aime. Il passait, il disait beaucoup, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, Jésus. Et un jour, il y a cette voix-là qui est en lui qui lui dit, mais est-ce que tu m'aimes? Il dit, Jésus, je t'aime. Il dit, non, je, non, il ne sait pas Jésus. Je suis le Saint-Esprit. Il a commencé à avoir une conversation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, je suis là. Est-ce que tu m'aimes parce qu'il avait commencé un ministère. Il commençait le ministère de guérison. Mais il, il n'avait pas cette... Dieu qui est miséricordieux l'utilisait. Mais il n'avait pas encore cette connexion avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit voulait lui dire, « Je veux que tu me dises que tu m'aimes. Je veux que tu me dises que tu m'aimes. Tu aimes Jésus, tu aimes Dieu. Mais moi aussi, je veux que tu me dises que tu m'aimes. Et c'est cela nous devons dire au Saint-Esprit que nous, nous devons, Nous devons vraiment lui dire. Nous devons lui déclarer notre amour. Ne vous pas passer une journée sans lui dire, Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Chaque matin, on va dire, good morning, Holy Spirit, on va dire, bonjour Saint-Esprit. Chaque matin, il doit recevoir notre salutation. Bonjour Saint-Esprit. C'est vrai que maintenant, dans notre temps, ce n'est pas comme avant, dans nos parents, où tu es vont saluer tout le monde. Maintenant, même dans les maisons, même monsieur et madame se réveillent, mais ils ne se saluent pas. Les enfants ne se saluent pas. On a perdu juste l'habitude de se saluer. Donc, ça fait que ça réagit aussi sur notre relation avec Dieu. Mais nous devons aussi dire bonjour. Bonjour, Saint-Esprit. Bonjour, Jésus. Bonjour, Papa God. Nous devons les saluer. Et tout cela nous maintient dans l'amour de Dieu nous maintient dans, dans, dans cette connexion, dans le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit vraiment vienne nous inonder, nous aider à toujours être en lui, à toujours le chercher, à toujours partir de travailler. Le matin, quand tu t es en train moi, je fais ça. Depuis un moment, je fais ça. Quand je me mets dans la Saint-Esprit de Dieu, allons-y. On va travailler. C'est comme, allons, on va travailler. Si je fais un poste concernant mes activités, Saint-Esprit, je fais ma, mon poste. À toi, le reste. L'inviter. L'éviter. Et arriver un moment. Ça va devenir une habitude. Ça va devenir une habitude, une, une, une, une habitude pour nous. On le, fera, on le fera plus facilement. Mais nous sommes obligés de, commen, de commencer un jour. Il faut commencer. Et puis quand on oublie, lui-même il viendra, « Mais tu ne m'as pas salué aujourd'hui. Mais tu ne m'as pas invité aujourd'hui. » Le Saint-Esprit viendra prendre le contrôle. Nous serons dans le Saint-Esprit. Et toutes les, les, les luttes inutiles seront abrégées au nom de Jésus. Père, nous allons te dire merci. Éternel, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te louer pour ce temps. Nous voulons bénir ton nom, toi qui es venu encore nous nourrir, Seigneur. Oh Éternel, qui est comme toi? Oh Éternel, qui peut se comparer à toi? Oh Éternel, qui peut être comme toi? Qui peut aimer comme toi tu aimes? Oh Seigneur, moi-même, je n'aime pas ma fille comme tu m'aimes, papa. Tu m'aimes, Seigneur. Oh Seigneur, tu m'aimes. Tu aimes tous les adorateurs et adoratrices qui sont sur cette plateforme. Seigneur c'est parce que tu nous aimes que tu as voulu que nous passions un temps avec toi Parce que tu veux faire quelque chose Tu as un plan, oh peut-être même pas peut Ce plan n'est pas encore révélé Mais Seigneur graduellement Seigneur tu le feras Parce que Seigneur sur cette plateforme Tu as mis des évangélistes Tu as mis des, des, des prophètes et des prophétesses Qui ne savent même pas que tu as déposé ces dons dans leur vie tu as mis des personnes qui sont là pour, pour, pour parler à des situations Tu as mis des intercesseurs, des intercesseurs Qui ne savent même pas que tu les appelles à cela Mais Seigneur, graduellement tu vas révéler ces choses Tu vas les révéler Tu vas leur montrer le don que tu as déposé La mission à laquelle tu les appelles Oh Seigneur, je veux bénir ton nom Oh Seigneur, je veux célébrer ton nom Je veux te rendre gloire Sois élevé papa Oh sois élevé Jésus Oh Seigneur, sois élevé papa. Oh Seigneur, je veux seulement te dire merci, oui. Merci Seigneur, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur, je veux seulement te dire merci. Merci Jésus, je veux seulement te dire merci. Merci Jésus pour la vie que tu nous donnes, merci Seigneur pour la nourriture de ce soir, merci Seigneur pour tes bontés et pour nos vies, merci Jésus, je veux seulement te dire merci, merci Seigneur, oh Messie, oh Messie mon Dieu, oh Messie, merci. merci. Merci Seigneur, oui, merci, merci, merci. Merci Seigneur, oui, merci, merci. Merci Seigneur pour ton esprit euh, ce, ce soir. Merci Jésus pour le Saint-Esprit, Papa. Merci Jésus pour... Ton notion de ce jour, merci Jésus, je veux seulement te dire merci, merci Seigneur, Oui, esprit de Dieu, je veux bénir ton nom, oh, Saint-Esprit, tu es présent, esprit de Dieu, tu es présent. L'Esprit de notre Seigneur, la gloire de notre Dieu, la chéquina de notre Papa, la beauté de notre Dieu, la joie du Père et du Fils, oh Esprit de Dieu, comment ne pas t'honorer, comment ne pas te célébrer. La Bible dit que tu reçois même adoration et même gloire que le Père et le Fils. Oui, Saint Esprit de Dieu, c'est toi, oh, qui fais toutes choses, c'est toi qui mets ces paroles dans nos cœurs sur nos lèvres. Oh, qui suis-je pour pouvoir parler? Oh, si ce n'est que par ta grâce, si ce n'est que toi qui viens, mais tu sais combien de fois je suis limité. Oh, mais tu viens, Seigneur Esprit-Saint, tu viens te saisir de chacune de nos vies pour la gloire du Père, Esprit de Dieu. Nous voulons t'honorer, nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer. Sois honoré, Seigneur, sois adoré, Seigneur. Oh, Seigneur, nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Oh, nous voulons te glorifier. Oui, esprit de Dieu. Oui, glorifier ton nom. Oui, Seigneur, au cas ton nom est grand. Seigneur, ton nom est grain et saint, ton nom est grand et saint. nous voulons te glorifier Seigneur, nous voulons élever ton nom, esprit de Dieu, esprit de sainteté, oh la beauté de notre papa, la gloire, la lumière de notre Dieu, toi le bras de Dieu, toi le bras étendu, le bras souverain, le bras que Pharaon a expérimenté, oh toi le doigt de Dieu, Oui, Jésus a dit que c'est pas le doigt qu'il chasse les démons toi qui es le doigt de Dieu, toi qui es la voix de notre papa, toi qui es le feu dévorant, esprit de Dieu, nous voulons te célébrer en ce soir. Ô oh, Saint-Esprit de Dieu, sois élevé. Ô oh, Saint-Esprit de Dieu, sois adoré. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire, Saint-Esprit de Dieu. Oh nous t'invitons. Ce soir, nous voulons t'inviter dans chaque vie. Nous voulons te demander de venir, ô oh, Esprit de Dieu. Nous voulons te faire la place. Nous voulons te faire la place dans nos cœurs. Nous voulons te, te faire la place, ouvrir la porte de nos cœurs. Nous avons besoin que tu viennes t'installer. Nous voulons commencer les journées avec toi, nous voulons nous coucher les soirs avec toi, nous voulons tout au long de cette de toute la, de la journée que nous voulons passer la journée avec toi nous voulons travailler avec toi, nous voulons aller travailler avec toi nous voulons faire nos activités dans nos maisons avec toi, nous voulons être même dans nos couples avec toi, nous voulons éduquer nos enfants avec toi nous ne voulons pas vivre, nous ne voulons plus vivre sans toi, nous ne voulons plus agir sans toi, lui esprit de Dieu nous, voulons, nous ne voulons pas seulement t'inviter quand ça nous arrange, nous ne voulons pas t'inviter quand nous sommes coincés et que nous avons désobéi, que nous ne savons plus quoi faire. Nous voulons te confier tout. Nous voulons te mettre au devant. Nous voulons te donner l'autorisation le, le, la, la, de venir. Nous voulons te, te signer même, de, de, de dire, Seigneur, prends le contrôle. Oui, fais ce que tu as prévu. Fais ce que le Père a prévu. Esprit de Dieu, nous voulons te laisser le libre cours, libre champ dans nos vies. Oui, dans nos maisons, dans nos activités, dans nos emplois, dans la vie de nos enfants, dans nos couples. Oui, Saint Esprit de même si c'est le célibat que nous, dans lequel nous sommes. Nous voulons vivre ce célibat avec toi. Nous voulons même, c'est les difficultés, nous voulons les vivre avec toi. Nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, venir te demander de prendre le contrôle. Aujourd'hui, ce soir, visite toutes les personnes qui sont Seigneur, tu connais le projet que Dieu a posé, chaque personne. Les militaires. les actes que tu... le Seigneur veut que ces personnes la posent. Que ce soit en tant qu'intercesseur, que ce soit en tant que prophète, que ce soit en tant que évangéliste. Oui, Saint-Esprit de Dieu, et visite, visite, visite, visite. Et révèle les choses, révèle les choses, révèle les choses montre oh, à, à, à, à tes enfants où oh, là où le Seigneur les appelle le appel l'appelle que parce que c'est pour nous de les faire que c'est toi l'esprit de révélation qui peut nous faire comprendre l'espérance qui est qui est attachée à notre appel oui c'est toi saint esprit de Dieu l'esprit de révélation l'esprit de sagesse oh Seigneur de la connaissance de notre Dieu nous avons besoin de toi nous avons totalement besoin de toi visite visite visite visite visite toutes les personnes qui sont que le Seigneur a destiné, a, a, a destiné pour, pour son œuvre, pour son champ. Oui, Jésus a dit, le, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Oui, saint esprit de Dieu, nous prions ce soir pour les, pour, pour, pour les personnes qui doivent rentrer dans ce champ, pour travailler, pour les serviteurs de Dieu. Oui, saint esprit de Dieu, suscite toi oui, mets en cœur, mets en cœur toutes les personnes qui savent, qui savent peut-être, mais qui hésitent toujours, parce que ce n'est pas facile, qui ont Peur de s'engager dans l'œuvre à cause de tout ce qui vient comme comme euh, difficulté. Que ce soit attaque, que ce soit attaque spirituelle, que ce soit attaque de, de ce que les gens vont dire. C'est parce qu'il n'a rien à faire ou bien il ne veut plus bouffer la jante. Mais tout cela, Seigneur, fortifie, fortifie, donne la force à ces personnes de dire, oui. de dire oui. De dire oui, de dire oui, de dire oui, comme Jésus a dit oui. Donne la force à chacun de nous de dire oui être abandonné pour que le Seigneur même nous aide à traverser tout ce qui est comme difficulté, tout ce qui fait peur dans l'œuvre de Dieu, tout ce qui est frais, tout ce qui fait qu'on a tout ce qui est comme sacrifice, on a peur du sacrifice, du sacrifice on a peur du fardeau du fardeau, de pouvoir porter le fardeau des autres, on se dit à moi-même là, je suis je en suis encore dans mes luttes, je n'ai pas encore fini, mais puis j'allais prendre le fardeau de quelqu'un pour venir déposer ma tête, ah Seigneur ça là c'est trop, mais Seigneur c'est toi qui convainc Convais chaque personne. Convais chaque personne. Et va avec ces personnes-là. Aide ces personnes-là à franchir le pas graduellement. Graduellement. Graduellement, Esprit de Dieu. Visite tes serviteurs. Visite tes enfants. Ô oh Seigneur. Ô oh Seigneur. Ô oh Seigneur. Inonne, ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, viens esprit de révélation. Souffle sur nous, oh oh. oui, souffle sur nous, oh. oui, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, oh oh. oui, souffle sur nous, oh. nous avons besoin de toi, oui, nous avons besoin de toi, esprit de Dieu, nous avons besoin de toi pour, pour affronter le regard. Pour affronter les regards, pour nous tenir devant et pour prêcher. Si tu nous appelles à prêcher, tu dis non, moi j'ai peur, moi je n'ai pas, j'ai honte, je bégue, je, n je ne sais pas parler le français, je fais des fautes. Saint Esprit Dieu, viens visiter, inonde, inonde, inonde, inonde ce que tu as, tu as prédestiné. Aller au service de Dieu Inonde-les pour le ministère Parce que le monde a besoin De la révélation des fils de Dieu Esprit de Dieu, visite, visite Parce que le monde a besoin De nouveaux chrétiens Le monde a besoin, il y a des âmes qui sont en train de se perdre Oui, esprit de Dieu le est, le est le c'est le moment Viens, visite, visite, visite Chacun de nous, inonde-nous et donne-nous de voir là où nous sommes appelés, là où nous sommes appelés, là où le Seigneur nous appelle, parce que nous devons nous avoir, la a nous a donné la foi. Cette foi n'est pas seulement pour nous. Cette foi n'est pas seulement pour nous. Cette foi n'est pas seulement pour que je, on puisse dire, moi, je suis converti, mais je suis sauvé. Non, non, non. Cette foi, c'est pour toute la famille. Cette fois, c'est pour tout le village. Cette fois, c'est pour tout le quartier. Cette fois, c'est pour la nation. Cette fois, c'est pour la nation. Lui, Seigneur, révèle, réveille. Un réveil, qu'il y ait un réveil spirituel et que, Seigneur, des femmes et des, des femmes et des hommes qui sont remplis de toi, se lèvent dans cette nation de Côte d'Ivoire, se lèvent dans l'Afrique, se lèvent dans l'Angleterre, au Royaume-Uni, se lèvent dans Europe pour parler de Dieu, pour proclamer que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est temps que nous tous nous donnions notre vie à Jésus-Christ. saint esprit le moment est arrivé de te saisir de tes enfants pour annoncer la parole, pour l'évangélisation pour proclamer, pour dire que les choses que nous avons vues, nous avons lues dans les livres des actes des apôtres, ces choses continuent de, de se produire. Que Dieu est toujours en, en action, qu'il n'a pas encore fini. Il continue de ressusciter les morts, il continue de guérir les malades. Et que le cancer, que ce soit le cancer, que ce soit le, je ne sais quoi, le Covid, tout cela n'est rien, mais lui seul y règne. saint esprit nous avons besoin de toi. Visite peuple. Visite ces personnes que tu as appelées. Il y a des personnes qui ont été invitées sur cette plateforme, qui ont accepté l'invitation. que Je dis, bon, c'est encore un autre groupe, comme tous les autres groupes. Mais c'est un de Dieu. Dis-le, mais à l'heure que, que ce n'est pas comme les autres groupes. Que ce n'est pas comme les autres groupes Facebook. Ce groupe est un groupe qui a appelé à, à, à proclamer la parole de Dieu. Qui a appelé, qui de ce groupe sortira, il y a déjà des pasteurs. Il y a déjà des, des femmes et des hommes de Dieu. Qui est le Seigneur utilise puissamment. Mais le Seigneur veut encore d'autres personnes. Il veut encore d'autres personnes. Il veut encore ajouter le nombre de pasteurs dans ce, sur cette plateforme. Il veut encore ajouter des mondes d'évangélistes sur cette plateforme. Il veut encore ajouter des intercesseurs sur cette plateforme. Il veut encore ajouter des personnes qui sont, qui sont nanties, qui vont sponsoriser, financer des évangélisations. Il veut encore révéler des enfants, de ces enfants qu'il a prédécédé depuis le temps. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Révèle les choses cachées. Montre à tes enfants qu'ils ne sont pas sur cette plateforme, juste pour être sur cette plateforme. Ils sont là pour quelque chose. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Ils de nous. Ils de nous. Sois glorifié, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur, en cette nuit. Visite toutes les personnes qui ont besoin de t'entendre, qui ont besoin de, de recevoir le message de l'appel, que toi-même, cette nuit, tu les, tu les, tu les appelles, qu'ils reçoivent leur visitation, qu'ils reçoivent leur visitation. Parce qu'il y a des personnes qui sont tellement, qui, qui, qui n'entendent pas la brise légère, qui veulent voir le tremblement de terre, qui veulent voir le feu souffler pour dire que Dieu m'a visité, pour dire que oui, c'est vrai, c'est ce qui m'a dit à l'oreille que je te veux en tant que chantre. Je te veux en tant que chante Dans la mission Je ne l'ai pas bien entendu Et on veut voir le feu On veut voir un ange Père envoie un ange leur parler Père envoie un ange leur parler Envoie un ange leur dire Le Seigneur t'appelle à être chantre. Le Seigneur t'appelle à être chantre Parce qu'il dit que la voix qu'il t'a donnée Lorsque tu vas chanter des malades seront guéris Lorsque tu vas chanter Les chants qui vont sortir de ta bouche Parfois, tu penses que ta voix tu n'as pas une belle voix. Mais le Seigneur dit que qu'il veut que tu sois chanteur. Et que lorsque tu vas chanter, des personnes qui auront des, des blessures de cœur seront guéries ces personnes seront guéries. le Seigneur dit que lorsque tu vas chanter les paralytiques vont marcher lorsque tu vas chanter la stérile enfantera cette fois lorsque tu vas chanter le jour que ton frère et ta soeur portaient ce jour sera brisé parce qu'il a déposé sur tes lèvres oh, une onction pas possible il t'appelle à le chanter il t'appelle à te consacrer à lui il t'appelle à te disposer il t'appelle à te, à te, à te à faire un cœur à cœur avec lui il t'appelle à te laisser utiliser à être le chantre de dieu à être le chantre de dieu il te cherche le seigneur te cherche il te cherche c'est pour ça qu'il t'a appelé sur cette plateforme il te cherche il te cherche il veut que tu le serves il veut que tu te que tu te que tu te, que tu te disposes pour lui que tu que c'est vrai tu as tes activités c'est vrai tu as ceci tu as cela mais le seigneur dit c'est il n'est pas venu pour prendre ceux qui ne font rien. Il n'est pas venu chercher des gens qui n'ont rien, qui n'ont rien. Parce que Pierre et son frère étaient en train de pécher. Lorsqu'il les a appelés, Jean et son frère, son frère étaient en train était était avec le père, le père ZBD. Ils ont abandonné leur papa. Donc, Jésus ne prend pas ceux les n yofou, n yofou, ceux qui n'ont rien, les deux œuvrés, qui n'ont rien à faire. Non, non. Il prend les qualifiés. Jésus prend les qualifiés. Jésus prend les plus intelligents. Il prend ceux qui ont trop de beaucoup d'avenir. Il prend ceux qui ont beaucoup d'avenir. N'as-tu pas remarqué que quelquefois même les prêtres, on prend les, les prêtres. Les prêtres de leur famille sont... Ils étaient l'espoir de leur famille. C'est celui-là que le Seigneur allait tirer pour être prêtre. Et on se dit, mais, mais c'est lui qui devait nourrir la famille. Ils s'en va être prêts. Comment est-ce que, est que Jésus fait? Il prend les meilleurs. Jésus prend les meilleurs. Il ne prend pas les n'enfou, Donc, dis-toi que le Seigneur t'a aimé. C'est pour ça qu'il t'a donné l'intelligence qu'il t'a donnée. Il t'a donné. donné aussi une voix pour le servir. Il t'a donné encore la prestance. Il t'a donné, il va déposer les paroles sur tes lèvres. Ne cherche pas à connaître le dictionnaire. Ne cherche pas à connaître tous les chants. Le Seigneur servira. Il sait ce qu'il fera pour, pour toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Père, je veux te rendre grâce. Je veux célébrer ton nom pour ce soir encore. Oh, tu as encore manifesté ta bonté, ta fidélité chacun de chacune de, de nous. Tu t'es encore tourné, tu as tourné ton regard de bonté sur chaque personne ici, sur nous tous, tes enfants. Tu as encore pris de ton temps, Père. Pour te tourner vers nous, pour entendre nos chants, pour entendre les actions de grâce, pour entendre nos prières que nous avons élevées vers toi. Tu connais ce que tes enfants t'ont élevé comme prière. Père, au nom de Jésus, exauce-les. Exauce-les. Exauce-les pour que Seigneur, nous puissions nous retrouver encore pour témoigner de ta fidélité. Lui Seigneur, pour témoigner de ta bonté pour dire combien de fois tu es grand pour dire combien de fois tu es puissant pour dire que oui, nous savons que notre Dieu il est l'unique il est le vrai Dieu, il est le Seigneur des Seigneurs oh Père, nous te sommes totalement reconnaissants, nous te bénissons nous te levons, nous te rendons grâce béni sois-tu Seigneur béni sois-tu, oui, comme le psaume 66 que nous avons lu dans les, vers la fin la Bible verset 19 dit mais Dieu m'a exaucé, il a entendu, il a été attentif à la voix de ma prière. Verset 20, Dieu, béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Alléluia, alléluia, alléluia, notre Dieu, il est magnifique. Lui, il a entendu ce soir, il a entendu ce soir notre voix. Il a entendu nos cris et il nous a exaucé. Il a été attentif à la voix. Oh Gloire, gloire, gloire, gloire. Que ce Dieu, si grand, si immense, puisse tourner sur, sur, ses, sur ses oreilles vers nous pour entendre le son de notre voix. Et nous lui rendons gloire et nous lui rendons gloire et nous disons Père, nous te sommes totalement reconnaissants, reconnaissants merci Seigneur pour ce temps oh pour ta fidélité qui ne, qui ne faille jamais, pour ta bonté qui est toujours, Père lorsque nous t'avons appelé, avant même que nous soyons là, tu étais déjà là et nous te disons merci c'est pour ça que tu as enlevé toute cette fatigue qui était déposée sur moi cet après-midi que tu m'as restauré pour que nous puissions encore venir te glorifier et te rendre la gloire qui te revient merci Seigneur, merci pour Père, nous te confions encore notre, notre nuit, Père, que les anges veillent sur nous, veillent sur nos enfants, Père, qu'aucune des, des gens de nos enfants ne soit volée, que ton sang, Jésus, nous protège, nous garde. Nous te confions la journée de samedi, tous les déplacements. Seigneur, nous savons que en, les samedis, en Côte d'Ivoire, c'est le temps de, de funérailles, de voyages. Nous te confions toutes les personnes qui vont se déplacer, Père, assis toutes les personnes qui sont dans les funérailles, des personnes euh, qui vont enterrer un parent, je pense à ma. À ma une de mes soeurs qui est partie à Bijan pour enterrer sa mère demain. Père, je te la confie, fortifie-la, soutiens-la au nom de Jésus. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui pleurent et Seigneur, fortifie dans les dans les funérailles, fortifie les Et Seigneur, veille sur tous tes les, toutes les enfants, sur les routes, sur les routes. Bénis nos départs, bénis notre arrivée et sois toujours avec nous. Avec, et que les anges nous portent dans leurs mains de peur que nos pieds nous soient contre une pierre. Père, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, amen. Nous sécurisons tout ce que nous avons reçu ce soir dans le sang de l'agneau et nous appelons tout cela à l'accomplissement au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Adorateurs, adoratrices, c'était un plaisir, une joie, une grâce pour moi de me connecter encore ce soir. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous protège et que nous puissions encore demain nous rassembler pour encore une heure avec lui. Au nom de Jésus christ de Nazareth, excellente nuit. Soyez bénis. Bye.